Chers traders et investisseurs, jeudi 20 février, bonjour. Alors n'importe quelle mauvaise, nouvelle, bonne ou mauvaise, même mauvaise surtout, glisse sur le marché comme sur les ailes d'un canard, comme l'eau sur les ailes d'un canard. D'ailleurs, il n'y a plus de mauvaises nouvelles. Nous sommes clairement dans un marché qui nous paraît quand même bien haussier ou tout au moins qui n'est en aucun cas baissier. Et lorsque les marchés américains battent des records plusieurs fois par semaine, comme cela arrive maintenant depuis plusieurs semaines, nous ne voyons pas comment les autres marchés européens pourraient baisser en l'absence de nouvelles, mauvaises nouvelles. Donc. On se laisse porter par la tendance sans la contester, mais en étant méfiant et en aucun cas nous ne sommes dupes et nous ne prenons pas du tout de nouvelles positions en swing trading, patience et longueur de temps. Restez très attentifs attentif, et privilégiez avant tout le day trading. Et d'ailleurs dans ce domaine nous avons de nouveau... Excellé ce matin, nous avons réalisé de nouveau un strike, nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de 2 médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.